Amen, amen. Amen. Amen. Amen. Bien, est-ce que tu es là Est-ce qu'on est là Amen. Amen. la présence amen. Amen. Je veux que tu puisses montrer que tu es devant le Dieu qui est en vie. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Je veux que vous me suivez attentivement. qui si je suis devant les enfants de Dieu. Je ne parle pas avec le sentiment Et je ne parle pas de mes émotions Amen. Et je parle de ce qui vient de Dieu qui nous a créés Qui est notre Père Afin que je puisse transmettre sa connaissance au peuple de Dieu Je veux que peuple de Dieu Avant avant que je puisse entrer dans mon enseignement d'aujourd'hui. Je te demande pardon au nom de Jésus. Dans ton cœur. Que tu puisses parler. Et je suis venu prendre ma part. Alléluia. Amen. Puisque... Parmi nous, Et je sais que chacun de nous, a besoin à quelque chose A besoin de quelque chose de la part de Dieu. Et ton cœur le sait. Moi je ne le sais pas. Mais le Dieu du ciel le sait. Peut-être que tu as une situation qui a duré longtemps dans ta vie. Tu pries. Au gêner. Tu gênes. Au salibasak. Et tu as fait tant de sacrifices que. Mais il n'y a aucun changement. Mais il n'y a aucun changement. Mais aujourd'hui, moi je veux que dans ton cœur, et toi-même tu connais là où ton problème dure longtemps, que tu puisses dire que je suis venu prendre ta part, et tu n'es pas venu prendre ta part, puisqu'il n'a rien à te donner à en tant qu'un homme. Mais tu es venu prendre ta part. À, à qui que tu as créé. Avant que je puisse aller dans mon enseignement, laisse-moi t'expliquer une chose qui est très importante. Paul est allé dans l'église de Corinthe. y il na a à ignorance. Et il est allé voir l'église et il était dans l'ignorance. Il ne savait pas qui était Dieu parmi eux. Il ne savait plus les choses que Dieu avait fait pour eux. Alléluia. Amen Il se sentait comme un peuple inutile devant Dieu. Alors, l'apôtre Paul Tango a commis. Et quand apôtre Paul est arrivé, a et voulait lui montrer qu'ils qui qui ils étaient devant Dieu. <rire> et l'apôtre Paul le disait, <rire> que vous vous êtes des fils adoptifs de Dieu. <rire> Est-ce que Est-ce qu'on est là? Vous <rire> raison et vous croyez avec moi que l'apôtre Paul avait raison? Que <rire> fils. Que nous, nous sommes enfants adoptifs, des dieux. Et je vais t'expliquer une chose. Et dans, trois, dans ces trois choses, qui est très importante, et j'ai mon introduction, s'il vous plaît, dans la loi d'adoption, la suis-moi bien, tu as trois choses qui sont très importantes. Je veux que tu les. Et, que tu les sages. et tu sauras pourquoi je te dis, tu es venu prendre ta part. Dans l'adoption. Et La première chose. il faut tu dois premièrement nuer ta nationalité et ton identité. Alléluia. Amen. Nationalité. Ta nationalité Identité Ton identité si tu veux être un fils adoptif de quelqu'un Il faut il faut oublier complètement ton identité ta nationalité Est-ce que est là Est-ce que est qu'on est là c'est -ce -ce très important est la chose la plus importante oui. C'est que nous enfants de Dieu nous devons savoir Alléluia Amen. Dans ton identité Dans ce monde Et tu savais que tu étais fils du monde Et ils t'ont donné beaucoup d'identité Tu avais beaucoup de qualifications qui hôpital Et tu partais tout le temps à l'hôpital On t'appelait maladif Donc tu un problème et prends tous les problèmes que tu sais que tu as. T as, t as, t as, as identité. Et c'est ça qui était ton identité. Est-ce que Est-ce qu'on est là Amen. Amen. c'est si, très important. Suis-moi, c'est très important. fils et quand tu es devenu un fils adoptif, et il t'enlève l'ancienne identité, tu n'es plus esclave. Alléluia. Amen. Amen. Et tu as abandonné l'ancienne étiquette du diable. Maintenant, tu as une nouvelle étiquette d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. Amen. Amen. Identité. Ton identité est au loin ça va partir. Nationalité ta nationalité, et ça va partir aussi. Pays na yu, ton ancien pays, tu vas l'abandonner. Tu vas aller vivre là si euh, où ton père adoptif. Si ton yu, est, est très Maintenant, écoutez-moi, apôtre Pierre l'a dit, à cause de l'œuvre de la croix, de de la croix mm -hmm. tel qu'il est, tel qu'il est, tel que, nous tel que nous sommes. Donc, tu as une identité, et on a une nouvelle identité, à travers Alléluia. les œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Si tu es adopté, et tu vas prendre la nationalité de tes parents adoptifs, identité, L'identité de tes parents adoptés. Donc c'est que tu vas apporter aussi leur nom. Et ça deviendra aussi ton nom. Vous me suivez très bien. Donc, Le nom de la personne qui t'a adopté, ça sera aussi ton nom. Donc, Combo qui. Ton ancien nom. Tu vas l'abandonner. C'est la chose la plus importante. La raison où Jésus t'a adopté. La deuxième des choses. Nationalité Nayo. Ta nationalité. Tu vas la perdre. Est-ce qu'on est là? Nationalité Nayo. Ta nationalité. Tu vas la perdre. Tu vas prendre la nationalité. Il y a papa qui adopté de ton père adoptif. C'est ça la loi adoptive. C'est ça la loi. Et ce qui va et ça se termine par là. Donc au quoi abandonner pays natal. Tu vas abandonner ton pays natal. Bisika Là où ton père adoptif a. Bisika nion papa adoptif a vivre là où ton père adoptif. Vit. Là où toi aussi tu vas vivre. Alléluia. Amen. on était de Mais que pendant que Jésus a fait l'œuvre qui a... Et on est devenu enfant adoptif d'aider. Et on n'est plus de ce monde. On est maintenant du paradis. Est-ce qu'on est là Écoutez-moi maintenant. C'est que je vais te montrer que tu viens prendre ta part aux huit nationalités pris la nationalité le même passeport de ton père adoptif ça devient aussi ton passeport et ça se termine par là et il a dit on est devenu des co-héritiers du Christ Alléluia Héritier papa adoptif c'est un bénéficiaire du parent adoptif est-ce qu'on est là? Amen. Si toi Dieu t'a adopté, Tu es devenu un fils de Dieu. Tu as une part d'héritage de la part de Dieu. C'est Est-ce de est -ce Dieu très important? C'est très important. On n'est pas n'importe qui. Est Lola. On est des citoyens On est des citoyens. On par eux. On On est des enfants adoptifs. De Dieu. Bien de Dieu. Le bien de Dieu. Ce n'est pas seulement le bien Tout de Dieu. Part de On a notre part On aussi. A aussi. En Zambé dans la richesse de Dieu. On, oui. on a notre place dans le royaume des cieux. De ah. Et nos canapés, parmi les canapés qui se trouvent au ciel, les nôtres aussi, il y en a. Puisque, a, pas a. Puisque on est enfant de la, de la maison. Bon, là, vous me suivez très bien? Et ta prière d'aujourd'hui, tu viens prendre ta part. Et ne pense pas comme les enfants qui sont hors Jésus-Christ. Ils n'ont pas le droit d'héritage à Jésus. Mais nous, nous avons le droit d'héritage à Christ. Puisque nous avons crié à Jésus. On se met debout, on va lire la parole de Dieu. On lit dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Le lecteur a autant de l'absence qui m'a dit que nous avons dans le chapitre 15, verset 11. Et s'il a bien trouvé, il peut nous lire dans le livre de Osée. Et l'autre, va nous lire dans le livre de Osée. Chapitre 15, verset 11 à 12, verset à 12. Osé 4 et 6. Et, et. chapitre 4, verset 6, j'ai lu en nom du Seigneur. Ah. Amen. Mon peuple est défait par ce qu'il. Il manque la connaissance. Tout ce qui a réfléchi la connaissance, j'étais rejeté, il ne pourra plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que qui a oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Luc 15, 11 à 12. Homme avait des fils, le plus jeune dit à son père Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père les partagea alors ses biens. Amen. Amen. Amen. Amen. Tu Je m'appelle ce au nom de Jésus. La libo en une je veux que vous me suiviez attentivement dans mes explications. Il y a la parole de Dieu. la parole de Dieu. livre à Dieu parle dans le livre d'Osé. Israël devant très Israël était devant des situations très difficiles. Osez l'homme de Dieu. Il s'était présenté devant Dieu. Et Dieu ouvra sa bouche. Pendant que Ose abandonnait Orelan Zamb, pendant que Ose pleurait devant Dieu, Zamb a été si Ose. Dieu dira à Ose, peuple Nanga, mon peuple, bascule tous les. Ils sont détruits. Pourquoi? Pour Au faute de connaissances. Est-ce que tout l'aligne ma madame? Est-ce que vous me suivez très bien? Non, on a manqué la foi. Non, parce qu'il manque la foi. Non parce qu'il manquait la prière. Non parce qu'il la prière. Non marchait dans le péché. Mais Mais Dieu dira ils sont détruits par manque connaissance. de connaissances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si on dit un peuple est détruit, c'est mon mot il y a beaucoup de choses qui se trouvent dedans dans les mots détruits. N'ango, mot, bon, une nation. Si tu veux détruire une nation, il faut Il faut tuer l'éducation. Puisque dans l'éducation, puisque dans l'éducation, C'est là où les gens prennent la connaissance. Est-ce que qu'on est là Sauf si tu veux prendre quelqu'un dans l'esclavagisme, puis mais là il connaissance. Prive-lui la connaissance. Manque de connaissance. La manque de connaissance, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Oui, c'est ce qui va régner. Na vie à mon dans la vie d'une personne. Même si dans la vie d'un peuple. Même dans la vie du membre de l'église. Si quelqu'un te prive la vérité, donc, que comme un avec. donc il te laisse comme un aveugle. Il t'a abandonné. Dans un carrefour où tu seras perdu. Et Dieu dira le Peuple Nanga, Mon peuple, et la chose qui les détruit. C'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Puisque le peuple Israël. Puisque les peuples d'Israël, qu'ils avaient un vrai Dieu, mais ils ne savaient pas le vrai Dieu. Il était ensemble avec eux. Alléluia! il et par ignorance, tu ne savais pas que Dieu les accompagnait pendant leur séjour dans ce lieu. Bah bah leurs adversaires les a détruits oui. davantage. C'est la chose qui se passe dans nos églises d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Man a connaissance. La manque de connaissances. Quand même, au quand ma boule, tout même si tu pries du matin au soir, quand même, au tu vas gêner. même si tu gênes. <muchempe> Le diable n'aura pas, pas peur de prière de ça. Prière. Le diable n'aura pas peur de toi à cause de ta prière. Mais, Mais sache-le bien. Le diable est à peur des gens qui ont la connaissance. Ceux qui connaissent leur identité. Jésus, eh. prière à 40 jours, 40 nuits. Jésus venait du prière de 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Amen. Allé. Allé et il a prié toute la nuit. et il a gêné pendant toute la nuit. Pendant 40 jours et 40 nuits, pendant 40 et Quand il a fini sa jeûne, et le diable vient venu à Et il n'avait pas peur de sa prière. Il n'avait pas peur de ses jeûne. Mais il et qui est sous victoire. Et la chose qui a donné la victoire en Jésus, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'atambole na ba grands serviteurs de Dieu. Et j'ai sillonné avec beaucoup de serviteurs de Dieu. Les derniers les losborne. Et les derniers s'étaient les On le loto baso kibegrise ya réveil bien fois chrétien les a révolutionné dans le monde c'est ces hommes de Dieu. Et si on peut dire, c'est lui qui, qui a valorisé l'évangile de, de Jésus sur, sur la terre. Alors chaque fois Et à chaque fois, j'étais avec ces, ces hommes-là. Et je voulais savoir le secret de leur Alléluia. Amen. Et parmi tous tout, tout, ces, ces hommes. Et tu veux aller même hein, à Maurice... Euh, Roland Robert. Orlan Robert. Kyelosborn. Kyelosborn. Les grands serviteurs mions autogéniés. Et tous ces grands serviteurs que tu connais. Habille les seuls armes. Oh, sont très efficaces. Le seul armes qui est très efficace. C'est la connaissance. Alléluia. Amen. Amen. De connaître ce que Jésus a fait dans ta vie. Zambalobi. Mmh. Dieu dira mon peuple mon peuple wana c'est l'interprétation de l'ancienne alliance là c'est c'est selon l'interprétation de la saine alliance pourquoi puisque bana israël parce que les enfants d'israël bazaki bana nzambe té kasi peuple nzambe et ils étaient pas des enfants de dieu mais plutôt le peuple de dieu ils n'étaient pas enfants de Dieu, mais ils étaient des peuples de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance. Mais dans la nouvelle alliance, Nouveau Testament. Le verset qui est interprété dans le Nouveau Testament. Il ne nous parle plus de peuple de Dieu. Mais Dieu dira Mon peuple est péré par manque de connaissances. Mes enfants souffrent à cause de manque de connaissances. Mes enfants manquent à cause de manque de connaissances. Vous ah. me suivez très bien. Problème, problème Nabiso. Notre problème est ignorance. C'est l'ignorance. Amen. Amen. Dans le livre de Luc, chapitre 15, verset 11 à 12. Dans le livre Luc, chapitre 15, verset 11 à 12. Ce qui t'occupe en ou bien à Puta verset 25. Et à la maison, on peut lire jusqu'à verset 25. Il y a 31. Jusqu'à 31. Mais pour n'apporter la tangou. Mais pour courir derrière le temps. Si quand on explique Laisse-moi t'expliquer une histoire. Jésus Zaraki devant le républicain. Jésus était devant le républicain. Le républicain, Zaraki, bateau, Zaraki, bateau, mal vie. Le républicain, c'était des hommes qui avaient une mal vie. N'akat Israël dans l'Israël et ils avaient un très mauvais témoignage et le républicain s'occupait des, des impôts dans tous les domaines financiers et parmi eux il y avait Zaché qui avait avoué qu'il volait qu'il faisait tout ce qui est du mal parce pouvoir économique à Puisque c'est eux qui ont vu le pouvoir de l'économie du pays. Attends que Bazoza qui n'a pouvoir économique à Bokka Républicain. la tant que les gens qui ont vu le pouvoir dans des, des finances dans la République. Bazoza qui préfère souffrir peuple. Et il souffrir le peuple. Alors. Et tout le peuple savait qu'il était des mauvaises personnes. Un jour Jésus était avec eux. Et il les enseignait. Alors, juifs. Et les juifs qui étaient des pharisiens, et les docteurs de loi. Quand ils ont vu Jésus, Et ils ont vu que lui parle qu'il est saint. Mais comment Et ils ont vu pourquoi ils pouvaient s'asseoir parmi les gens mauvais. Et ils murmuraient entre eux. Alors, Yesu, bango. Et Jésus les a entendus pour enseigner davantage pas comprendre. Et c'est pour cela que Jésus les enseignait davantage pour qu'ils puissent comprendre. Et c'est là où Jésus a commencé à, à lui expliquer l'histoire. Elle il disait qu'il y avait un papa. Et il avait beaucoup d'argent. Il avait deux enfants. Alléluia. Amen. Bale. Il avait deux enfants. Mais moi je suis jeune. Et le plus jeune. Et il est venu vers son père. Et il a dit à son père. Parmi tes richesses. Donne-moi ma part. Alléluia. Amen. par ndeko Ne me donne pas la part de mon frère. pe par Ne me donne pas aussi ta part. Mena katyabozi na yo. Parmi tes biens. tant que moi. Moi aussi, en tant qu'enfant, a J'ai mes droits moi. Mais j'en ai besoin. Est-ce que tous les autres en ont mal? Amen. Donc moi, nous enseignons parler Et l'enfant qui a demandé sa part? Alors papa, à quoi qui jamais Et le père, il ne pouvait pas refuser. Puisqu'il savait c'était son droit. Oh, il Et c'est qu'il avait demandé c'était son droit. Alors, libéré. Alors, il fallait que je les donne. Papa a donné sa part à son fils. Et l'enfant a pris sa part. Il a abandonné le pays de son père. déjà a commis à et il a vu qu'il était déjà majeur. Et il fallait qu'il puisse chercher sa vie ailleurs. Et là, il allé plus Et là où le fils est parti, Et il voulait faire des, des, des affaires. Et ça n'a pas tenu. Pourquoi? Parce qu'il était trop dans la distraction. Alléluia. Et c'est pour cela que si je suis venu conseiller. Même, Même si tu reçois quelque chose de la de Dieu. Dans de Dieu. Pour ma musique en pas ton église. église. toujours dans la présence bon, Pour que ta bénédiction. Diable a à Le diable ne les détruise pas. Moi c'est l'erreur que c'est en Il a abandonné la maison abandonné de Dieu. Il a abandonné la maison de Il est allé la vie Il allé plus. Et il n'y avait personne qui pouvait le conseiller dans ce monde. Il n'y avait pas personne qui pouvait l'encadrer. Et l'enfant a détruit tous ses biens. Alors, et là où il était, non, il faut aller. Et il a dit, il faut que je trouve un chien de travail. Et là où il est allé chercher du travail. Et il travaillait Alléluia. Mais il on remarqué différence à ma et il a remarqué un grand différent Nanda yo, et dans sa maison et tu ne peux pas le comparer à celle des voisins mboka yo, ton pays tu ne peux mboka pas le comparer avec d'autres pays yo, dans ton pays et tu es mieux chez soi Nanda yo, dans ta maison et tu seras erré même si tu vas dans la maison des autres Alléluia remarqué différence. Et l'enfant a remarqué une différence. La façon dont il mangeait. Et ce n'est pas de la même que les serviteurs de leurs parents mangeaient. La façon dont ils les traitaient Et ce n'était pas le même avec celle de ses parents. Et na dans na sa conscience, na vu na vie et la vie, je peux pas persévérer dans so vie. Vie Et si je continue dans ça, je nana. vais tout perdre ce qui est important. Ce qui est que ma vie. Alors, faut alors il faut que je retourne, il faut que je retourne chez mon père et je demande pardon. Et j'accepte même de travailler en tant qu'un travailleur dans Et j'aurai des bonnes conditions. Et l'enfant est retourné. Et le père là où il a vu son fils, il est allé embrasser son fils. Elle a fait appel à tous ses serviteurs Elle a dit chercher une très belle robe et chercher l'enfant d'un brebis on va organiser une fête et pour que mon enfant ait été perdu alliance. et il va chercher une alliance et on va le mettre et la fête a commencé. Très Écoutez c'est la chose qui est très importante. Grand -frère, Et son grand frère qui est resté dans la maison du père. À -Koya, et il venait. À -Lupang, et il a vu dans le parcelle. À distance, et il était loin de la maison musique, ambiance à ma et place. il y avait une très belle ambiance et, ça, les au et il était mentionné pour qu'il arrive à, à lui qui a à papa. et il a cherché le serviteur à tous et il a demandé ce qui s'est passé à la maison oui. puisque que j'ai entendu des bruits de la, de la de musique et le serviteur de papa le dit, petit frère nayo ton petit frère ce qui est parti à mon âme, et il est revenu c'est pour cela que ton père a organisé la grande frère le grand frère qu'est-ce qu'il a fait et il était en colère et il ne voulait plus accéder dans la maison Alléluia. Amen. et il ne voulait plus aller entrer dans la maison et c'est papa et il était obligé que le père qu'il veut voir son fils est-ce que vous me souvenez bien et pour qu'il puisse convaincre son fils, pour qu'il participe à la fête. Alléluia. Amen. Et l'enfant vient de lire le verset. Et tu lis dans le chapitre 15, verset 30 à 31, Papa C'est lui qui a trouvé avant papa ou papy, il peut nous lire rapidement s'il vous plaît. Je veux dire au du Seigneur. Amen. Quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec les prostituées, pour lui, tu as tué les veaux agressés. Mon enfant lui dit, il dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, nous réjouir parce que ton, ton frère, qui voici, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Amen. Amen. Est-ce que pour vous y a une conversation? Est-ce que vous avez compris la conversation du Père avec son fils? Alléluia. Amen. Moi Et le grand dira à son père. -zui, -zui Et tu as pris tout tes biens. Et tu as donné à ton fils. Ake -a Et il est parti, il a tout gâché mais moi par contre je n'ai jamais détruit tes biens mais la personne qui a détruit tout tes biens et les revenus t'as organisé une fête pour lui mais moi tu n'as jamais organisé une fête pour moi à et quelle était la réponse du père et toi tu es avec moi tous les jours tous ceux qui m'appartiennent t'appartiennent aussi. C'est ça, C'est ça, ce que la Bible nous explique. Maintenant, je vais demander et avec le petit et le grand, c'est qui qui est ignorant C'est qui qui est ignorant entre le grand et le petit Amen. Amen. Amen Que Dieu vous bénisse pour une réponse nabino pour votre réponse c'est grâce que beaucoup mine la connaissance avons et c'est la que vous avez la connaissance de comprendre donc l'enfant voyaki et le petit quand il est revenu ayeba qui droit naier et il savait ses droits ayeba ta que moi na a papa et il savait en tant qu'enfant du père parti na ngapezali et il y a aussi ma partie. alléluia amen oui est moi na, on a conscience na yé. Puisque dans sa conscience, oui. il savait qu'il est le fruit de ce père. Oui. Vu que c'est lui qui m'a. Qui m'a mis au monde. Tout ce bien et lui n'appartient pas, que lui et avec sa femme. Moi aussi en tant qu'enfant. J'ai aussi ma part dans toutes ces choses. Alléluia. Alors ah. moi la connaissance Et la connaissance que l'enfant a. Quand il a dit que maintenant il est dire Et j'ai maintenant de désirs et de besoins. Il faut n'aider que papa n'a pas parlé. Et il fallait que j'abandonne mes parents, je prenne ma part. Et ses fils a, son, ses fils a pris sa part. Mes grands frères en tant qu'ignorant. Et il dit à son père il est parti gâcher tes biens mais en réalité il n'était pas allé détruire les choses de ses parents et il avait détruit sa part d'héritage donc c'est que s'il si y avait la continuité de l'histoire et les jours où papa va décider moi je vais écarter l'héritage à papa puisque ça soit qui part et le petit on va l'écarter dans l'héritage du père puisqu'il a déjà pris sa part et le grand frère attend qu'une personne ignorante elle dira à son père et il fallait aussi organiser une fête pour moi puisqu'il n'a jamais organisé une fête pour moi et cet enfant il, a, il, il, il attendait que son père puisse organiser une fête pour lui mais le père lui dira ces jours Toi, tu vis avec moi. Tous les jours, tu es avec Donc, moi. Donc, mes biens, ça t'appartient aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et eh bien. Et ça a donc, papa, aussi. As et papa quand il parlait à ça. Mais bien. Donc, aussi. Et tu peux réjouir avec yes. comme tu veux parce que tu es là tu, tu peux organiser une fête à quel moment que tu veux. Puisque ça y a yo. Puisque tout ça t'appartient. Wow. Yes. Amen. Amen. Amen. C'est pour cela que je suis venu, te dire. Et c'est lui qui peut avoir un problème dans ton chemin ah, C'est lui, lui qui peut être un problème dans ton chemin C'est lui qui peut être un problème dans ton chemin et si tu marches avec un ignorant Il sera un barrage de ta récite Il va te contredire dans toutes les choses Pourquoi Parce qu'il est ignorant Alléluia. Amen Et Dieu nous a créés pour, pour que nous ne restons pas comme nous sommes Est-ce qu'on est là Amen Amen, Amen. Amen. Amen. Amen. L'ignorance est un arme très efficace au diable à neutraliser le peuple de Dieu. Et l'ignorance, c'est l'arme très efficace que le diable utilise dans la vie d'enfants de Dieu. C'est pour cela, peuple de Dieu, et la connaissance, il et c'est ça qui est la puissance en nous. Et c'est une arme pour nous. Et de savoir notre identité dans les choses de Dieu. Tu peux être dans l'église. Tu peux rester longtemps dans l'église. Tu, tu, tu donnes ton offrande. Donnes ton Tu pries. Mais ignorance. si tu as l'ignorance. Le diable va jouer avec toi. Alléluia. Amen. Mais connaissance. Mais la connaissance. Il connaître ton que Je suis, en je suis racheté ah. par oh moi c'est lui qui est à moi. Que qui est dans le monde? Et il est plus fort que Alléluia! C'est est Christ est en nous. C'est Christ qui est en nous. Qui sera contre nous? Et qui sera contre avec nous? Avec Dieu, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Amen. Amen. Alléluia! Amen. Alors, pas dans en ensemble. Alors, enfants de, et de si Dieu, est-ce que vous m'envolez mon ensemble? Là, vous pouvez voir bien si de Dieu. De Dieu. Si Là, vous pouvez voir la si grandeur de, de, de Dieu. Là, Là, vous pouvez confesser les, les œuvres de, de Jésus-Christ. Et il s'est mis, mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Et Dieu est direct avec toi. Mais Et vu que tu n'as pas la connaissance, tu plais nous avons ça les lobot Dieu ne fera rien Yomné c'est toi ça n'est la connaissance qui va jouer à ta connaissance alléluia amen to zana nzambelongo on est avec mais Dieu mais nous vivons une vie de défaite Israël n'a devant Goliath Israël devant Goliath nzambe na bango longo. et ils étaient avec Dieu mais Goliath a celle la bango mais Goliath, il les il défiait. Ils ont fait 40 jours. Et il pleuvait. Et il y avait du soleil. Mais avec Dieu ans, Dieu ne fera rien. Si tu ne fais pas ça, si, si tu ne déclares Mais pas ta part. Jeune frère David, Un jeune frère David. Quand il est arrivé. Il a dit oh incest aussi oh nani a ça la défi pour vos peuple. Et il a dit c'est qui c'est c'est un, un circoncis qui défie Dieu. Alléluia. Amen. David quand va télémaque. Et David quand s'est élevé, Nzamba il qu'accompagne. Et là où Dieu est l'accompagne. Est-ce que vous la maladie Est-ce que vous me suivez très bien Ti okolé là ca. Il y a une solution tu. Et même si tu pleures, ce n'est pas la solution. Alléluia. Amen. Amen. Même si tu murmures, mm. Dieu te regarde. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que tu comprennes. Jusqu'à ce que tu vas comprendre. C'est lui qui est en toi. Et plus fort que l'ennemi qui dérange ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jusqu'à ce que tu vas comprendre que Jésus est monté sur elle. Pour que moi je sois un vainqueur Pour que moi je défie sur elle. Pour que moi je réussisse sur elle. Pour que mes jours sur cette terre soient des jours. Que ce que ça okay. soit Socolati de cette identité. Et si tu portes cette sois identité, soyez sûrs que le diable, les sorciers, ils auront peur de nous. Et ils ont mais, si osaka a la mais si tu restes quelqu'un de pleurer, de, de plaire, le Et de nos si tu te lamentes tout le temps, tu es avec Dieu, les mais, mais la maladie va jouer avec toi. Le Et les diables vont jouer avec toi. Alléluia. Amen. L'ignorance est pour a tué beaucoup d'enfants de Dieu. On est avec Dieu ensemble. on voit comme si Dieu n'est pas avec nous. À cause de l'ignorance. Dieu ne fera rien. Et le Père dira au grand Et tous les jours, on vit avec toi ensemble. Tout ce qui m'appartient t'appartiennent aussi. Mais pourquoi que tu Mais pourquoi tu te plais à chaque fois pour une fête? Fais-le quand tu veux. Peuple de, Dieu. Peuple de Dieu. Tu as ta part dans les choses. -là. La Bible dit ce que tu vas lier sur la terre. Oyoka. Et le ciel est entendra. Mmh. Et il lira aussi. Ce que tu vas ouvrir Mais sur le, le ciel. Et le ciel entendra. Et il va, il va fermer aussi. Et Jésus voulait partir, à dira Et ceci. Et toute autorité m'appartient. Et je ne vais pas aller avec. Je, les, je, je laisse ça pour vous. Et je vous donne l'autorité de marcher sur les, serpents, sur les serpents. Sur toute puissance de l'ennemi. Sur toute puissance de l'ennemi. Et rien. Rien. Rien. Rien ne vous nuire. Ne peut vous nuire. Et c'est une vraie parole. Et de la connaissance, Ça dépendra de ta connaissance. Ta foi, Et c'est ça qui est troublé si ta chose dérangé ta santé, Ça a déjà fait que ça trouble la situation qui dérange ta santé. Mais ça ne Mais ça change rien. Le Cherche la connaissance. Oyeva à savoir comment si est le grand roi Et il a laissé son trône. et qui s'est rabaissé Et Non est fermé. Comme un simple touriste mmh. na planète de Terre. Et non, comme un simple touriste dans cette planète, mais mon salam, mon salam est concerné a? Ben, il est venu pour un travail qui me concerne. <c 'est une chérie> Et je suis bénéficiaire il y a œuvre à croix. de l'œuvre de la croix. Il y a je suis bénéficiaire il y a œuvre à croix. de l'œuvre de la croix. Je suis, croix. De de la croix. je suis obligé ou pas. de vouloir ou pas Nous de vivre oui, le bienfait. Fait. De de Les mots le veulent ou pas Les sorciers de ces morts le veulent ou pas le sorcier de ces ne veut pas. Le démon de ces mois ne veut pas. Mais je suis obligé. Mais je suis obligé. Comme j'écris à Jésus-Christ, il, il faut que je réussisse Selon les promesses qui m'a promises. Promise qu promise et la promesse n'a pas de date limite. Amen. La promesse n'a pas de date limite. La promesse n'a pas de date limite. Tellement Dieu m'a parlé. C'est un Dieu vrai. Nous je vivrai ce bien. Nous dans Et je serai fier sur terme. Terme. Et le démon de ce à les démons de ma famille bah, ne vont pas me faire peur Parce que j'ai un vieux. Et je connais je qui dit, Et c'est moi qui vais les troubler, c'est moi qui vais les faire. Parce que c'est lui qui est avec moi, je le connais. Et si toi tu es là, Et tu parles des choses de Dieu c'est ton problème. Et on va se revoir au ciel. sur la terre. Et je te verrai comme un simple nom. Et toi, tu vas aller m'attendre au paradis en premier. Alléluia. Amen. Et moi, quand je vais arriver, je vais te demander ben, pourquoi tu n'es pas resté longtemps sur la terre, puisqu'il y avait des gens qui avaient besoin de toi. Alléluia. Amen. Et on a un véritable Dieu. Abandonner ta, ta oui, maison, venir dans Tu n'es pas venu s'aventurer. Peut-être le corps n'avait pas besoin que tu Mais, de. De. Mais quand même, tu es là. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu as beaucoup laissé. Tu n'es pas venu en fait. Dieu est juste. Fidèle. Dieu est fidèle. C'est Pour cela, dans cet après-midi mon Père, père peuples, ils sont venus prendre leur part. Alléluia Amen Mon peuple, sont venus prendre leur part. Mon Amen. mon apparaît, apparaît dans ton peuple. Afin qu'on puisse vivre ta bonté. On va s'élever, bien-aimé. Ouais. Ouais. Alléluia. Jésus dira à ses disciples, ça, c'est impossible pour la Ce qui est impossible aux hommes, mais pour l'ensemble, pour Dieu, tout, est tout, tout, tout, est possible. Est possible. tout, tout, possible. possible. tout, possible. tout, tout, et ça ne se trouve pas dans le main de Frère parnaio, Ta part. Ça, ça se trouve pas dans le main de notre pasteur Guilain. Ta part. Et ça, a a et ça se trouve pas dans et le main, main ma de pasteur Et c'est dans le main de notre Seigneur Jésus-Christ le Créateur. Et tu as ta part. A puisque tu es l'un d'enfants. Et Dieu t'a écrit livre dans le livre de fille, de et ton nom est inscrit. Tu n'es pas n'importe qui. Et enlève la peur. Et n'ayons pas peur des gens. N'ayons pas peur des esprits. Et regardons ceux est qui ont est décidé toutes choses. Et il est bon. Et l'autre jour, Dieu il était devant ses disciples. Et il a dit, je suis l'eau de la vie. Amen. Amen. Et je suis l'eau de la vie. Et Dieu ne fait pas l'exception. Et l'eau de la vie. Et cela veut dire il n'y a pas de couleur. Je n'ai pas de couleur. L'eau n'a pas de couleur. Amen. Et l'eau prend la forme de l'endroit où elle se trouve. Et tout l'eau de ce monde, c'est clair. Et il n'y a pas de couleur. Et si tu regardes l'océan ce blé, et cela ne veut pas dire si que l'océan est blé. Et si tu le filtres, tu verras que c'est clair Et si tu vas dans la mer rouge, tu vois que c'est rouge. Et si tu le filtres, tu verras que c'est clair. Océan Atlantique est vert. Et l'océan Atlantique c'est vert Et ce n'est pas vert en réalité mmh. L'eau Prend la couleur du so ciel du a bleu, Si le ciel est bleu, est bleu. Et l'eau aussi ça devient bleu so Et, a raté Et si ça rate le, la couleur du la sable, ciel Elle va prendre la couleur du sable qui est de ci so du ciel Et si le sable est rouge Et l'eau aussi prendra la couleur du sable Noir. et si en bas c'est noir et l'eau prendra la forme mais qui est quelques coups, mais si vous, vous prenez l'eau dans un coup et vous les filtrez, et c'est la même couleur avec tous les autres. Et Jésus est l'eau de la vie. Et tu avais entendu qu'il avait ressuscité Lazare. Et s'il avait ressuscité Lazare. Pourquoi pas citation? Pourquoi pas ta citation qu'il puisse Et il ne fait pas l'exception, il est l'eau de la vie. Et on avait entendu l'histoire des léprés que Jésus avait... Et, Et s'il avait fait aux lépreux, pourquoi pas nous Alléluia. Alléluia. Et il avait donné la paix à ceux qui, ceux qui n'avaient pas la paix. Et vous, vous savez dans notre génération combien ils, ont, ils nous ont quittés. Ah, ils ont témoigné. Et si ils ont témoigné, pourquoi pas à toi aussi tu témoignes Ce qu'il a fait dans leur vie, pourquoi pas qu'il les fasse dans ta vie Et je voulais qu'on puisse fermer les yeux, demande ta part à Dieu. Papa, tu sais que tu es là. Dieu a dit que je suis ton fils. Et je vais recevoir aussi ma part. Ce qui et si ta part, c'est la santé, demande à Dieu. Nous avons les mains comme nous attendons une chose de la part de Dieu Saint d'Israël l'heure est venue moi, je fais ce que tu m'as dit de faire, Seigneur. Et j'ai prêché la bonne nouvelle. J'ai enseigné ton peuple. Qu'ils ne sont pas n'importe qui. Mais ils sont les enfants de Dieu qui est au-dessus de tout. Et je leur montrais que nous sommes des fils adoptifs et nous sommes tes enfants adoptifs et dans les œuvres que Jésus a fait sur la croix Père Père Bandimi Maloba ils ont crié à ta parole. Présence, et ils sont venus devant ta présence. Et ils savent qu'ils ont leur part devant toi. Chacun est deux seigneurs. Aïncité. Et ils cherchent sa part devant toi. Mon Dieu, écoute-les. Mon Dieu, écoute-les. Mon Dieu, écoute-les. Mon Dieu, écoute-les. Écoute éternel, l'air est venu. L'air est venu, éternel. Sois loué et vendu. Exalte ton nom devant ce peuple. Commence à demander à Dieu. Alléluia. Béni soit-tu. Seigneur, tu connais nous. Tu as dit, Seigneur, venez à moi tout ce qui est fatigué, chargé, je vous. Dis. Père, l'air est venu. Glorifie ton nom, éternel Dieu des armées. Attends ta, ta, ta, ta mes pères. Attends ta mes pères. De tes enfants. Père, l'heure est venue Nous sommes Glorifie ton dit, nom, Yeshua, Amashia Que ton nom soit Christ. élevé, Père éternel. Seigneur. Tu es Dieu, mon oh, le Dieu tout puissant. Les tu es Dieu, mon bon, et le monde. L'air est venue, grand Dieu. Glorifie ton nom, Saint d'Israël. Et comparable, les lions de la tribu de Jida. Saint d'Israël. Saint d'Israël. Saint d'Israël. Que le le Dieu créateur, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la puissance, bon, bon. ton esprit touche. Bon. Ton esprit touche. Mon esprit touche au nom puissant de Yeshua Amashia, éternel Dieu des armées, glorifie ton nom Père éternel, glorifie ton nom El Shaddai, glorifie ton nom le Saint d'Israël, le sein des saints, Haya, Haya, au nom je Jésus, Nézaïo, éternel mon Dieu, mon roi, Nimoni Samalalibota, éternel notre grand roi, Seigneur, mute. Apparais-toi dans ce peuple. Par le nom puissant de Yeshua Amashia. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de mon Seigneur. Je t'ordonne maintenant par le nom puissant de Jésus de Nazareth. De Jésus Allez libérer ce corps. Allez libérer. Allez libérer. Allez libérer. Allez libérer. Allez libérer. Au nom puissant de Yeshua Amashia. Au nom de Jésus. L'air est venu, Père éternel. Glorifie ton nom. Toi l'esprit des maladies. Toi l'esprit des maladies, l'esprit impur. Toi esprit de pauvreté, esprit de blocage. Allez libérer ses corps. Allez libérer ses corps. Allez libérer ces corps. Corps. corps. Au nom puissant de Jésus. Père, que ton nom soit loué, soit exalté. Que le Temple. A Lequeur, ton est... ton peuple nous attend à mon livre, mon saint Cher Saint-Esprit. Agis. Agis, agis maintenant. Agis maintenant. Pour ton air, Père éternel. Nous te disons merci Nous te disons merci Seigneur. Car tu es bon. Tu es bon Seigneur. Car tu quand es toi. bon. Tu es, es bon Commence à glorifier Seigneur. Commence à glorifier Seigneur. Commence à glorifier ce Bosana, oh, Bosana. Oh, merci Saint d'Israël. merci oh, incomparable, tu es digne d'être loué, Israël. Tu es digne d'être saluté, alléluia. Grande et stupide, nous un Dieu qui a fait las choses, qui a fait tout. Incomparable, Dieu c'est grand. Maravilloso est tout Seigneur, de la grandeur jusqu'au grand Alléluia. Alléluia. Aleluya, Aleluya, Estoy delante de ti Pour te dire gracias Pour ces día tan maravilloso. Oh, yes. Tú eres grande. Tu grand -seigneur. No es hay un Dios que hace las cosas que hace tu Señor. Il a pas à ce ce dit dit à ta Merci pour cette journée maravillosa. Nervais. Tu restes le Seigneur de Señor. Tu restes Seigneur de pour tout, ce que tu as de faire de nom de los otros. Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Ah, pour notre Seigneur que je te Amen. Que Dieu soit loué. Dieu soit loué. Pour le message de midi Et pour le message de cet euh, après-midi. Et c'était un message édifiant. Amen. Amen. Que le bon Dieu bénisse son serviteur. Pour le message de cet après-midi. Nico, et nous voulons le, offrir et nous voulons offrir dont dit nos offrandes. Et je lisais un livre d'un grand serviteur de Dieu et il parlait sur les offrandes. Et il, offrandes. Et il a dit l'offrande c'est une sémence. C'est lui qui cesse de s'aimer. Et ce aussi de récolter. Et de récolter. Oui, Et, ah, et parce que l'offrande est une semence. Et la sémence, on ne la mange pas. Et si tu demandes à un cultivateur, il te va er, tu diras que la sémence, on ne la mange pas. Et la sémence, c'est pour s'aimer. Et, et après demain, tu vas récolter. Et quand tu commences à manger la sémence, et sache-le que tu vas te sécher de récolter. Amen. Amen. Amen. Et laisse es que Dieu puisse. Graver ces messages dans ton cœur. Qu'on ne mange pas la sémence. Et On ne mange pas la dîme. Parce qu'un jour, qu jour, tu cesseras de récolter. Tu cesseras de récolter. Amen. Amen. Et prends ton offrande. et tu es un cultivateur dans cet après-midi et tu veux s'aimer ta semence et il faut que tu parles dans, pour la semence que tu veux s'aimer cet après-midi afin que ça puisse produire pour que tu puisses récolter des millions de millions, de millions. parce que tu as cette autorité là tu prie pour ta sémence. Tu prie pour ta sémence. Prie au nom de Jésus. Mmh. Alléluia. Papa Werner, il va nous conduire dans l'ouage, pour offrir nos semences.